ce cycle j'ai appris tant de choses parmi lesquelles qui m'a beaucoup marqué j'ai appris comment faire la vidéo respecter les angles et procéder à me positionner très bien face à, à l'écran donc et aussi j'ai appris aussi le montage ajouter des effets ajouter des tas de choses aussi j'ai appris comment réaliser un film, comment écrire un film, et comment et comment réaliser tout sur une scène. Aussi j'ai appris un tas de choses, j'ai appris parler, passer l'interview, l'interview face à l'homme qu'on veut interviewer, ou comment toi-même passer l'interview toi-même donc j'ai passé aussi une formation en réalisant en avance un scénario les storyboards et aussi j'ai bon c'est tout ce que j'ai ما ماما كيطلس صافي نطك كونيناتو كيتعاونوا كي الخدمه من صدلك المونتاج فيلم ما الله باش كتجي تعرف <تصفيق> شنو كاين انا بعدا كنت كنت نشوف الخيال من كنت واصلين زعما واحد الدراج اللي ما ومن بعد الحمد لله تحت من الفرصه مع الجمعيه كيفر تضامن الشميل عطيت الساق مع أه أه احد المتصنيب بهذه المصلحه عرفنا كيفاش كيفاش نصوره هو نصوره نصورو وكيفاش نتعاملوا وكيفاش البوزيشن زعما كيفاش نصورو وضعيه ديال الصغير هذه الوضعيه مهمه هذيك الشاب دراجات من, من بعد تعلمنا عاوتاني كيفاش نخدمه في المونتاج والحمد لله حنا نستفدنا من هذا j'ai appris surtout le scénario. Je l'ai aimé, j'ai compris Oui, parce que je veux être scénariste. C'est très bon d'être scénariste. Quand on est scénariste, on donne de bonnes idées pour qui a soutenu durant toute la formation et je dis aussi merci à Charlotte qui nous a apporté un plus sur la méthode d'interview. On oh, merci. que <coughs> montage. <coughs> <coughs> طارئة ديال يل كيف الشو الكاميرا على وجه الإنسان اللي محتاج سبل اللي يبغى يشي نوع دي الأسئلة اللي كاشم يبغى يجيب حل للكيسي أوفر جد الكيسي أو كيكونوا يككونوا في شو اللي كيكونوا اللي فيهم جواب قصير مو يمد شيء تقريباً وأكتر حاجة السفر كمان الحس ما هذا صح. vraiment qu'est-ce que c'est d'abord un scénario, comment écrire un scénario et quelles sont les étapes à suivre pour arriver à un scénario parfait donc je dirais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de, de thèmes dans la formation mais moi particulièrement c'est la partie qui m'a beaucoup plus touché puisque c'est la partie qui m'intéressait trop. on est euh, et, et après on a vu que euh, comment, euh, comment réaliser comment préparer un, une scène et premièrement par exemple de d'écrire un, un scénario et de et, et, et aussi de, de, de gérer et, et diriger diriger les, les acteurs et, et, et plusieurs plusieurs informations sur ce sur... ça a porté un plus dans mon CV. Il a porté un plus, ça a porté un...